Bonjour les amis, donc la Russie a attaqué euh, l'Ukraine, euh, Bon, c'est la guerre, euh, c'est catastrophique bien sûr pour euh, ce qui se passe dans ce pays. Maintenant d'un autre côté, comment vous avec euh, votre, euh, votre trading, comment la bourse va réagir si vous suivez euh, les informations vous pouvez vous attendre à ce que ce soit catastrophique, à ce que les marchés euh, vont chuter euh, énormément et d'ailleurs certains analystes euh, profitent un petit peu de cela pour, euh, pour euh, faire preuve de catastrophisme et de dire que, que tout va chuter, que vraiment euh, la situation est très grave. Mais vous, est-ce que vous allez pouvoir profiter de ces informations Je viens de regarder deux vidéos d'analystes euh, qui sont euh, bien sûr euh, très négatives. Mais est-ce que ces informations-là vont vraiment vous être, vous être utiles eh bien je constate que non parce que ça fait deux jours que euh, Poutine a envahi l'Ukraine et ça fait deux jours que les marchés montent. Donc si vous avez suivi euh, les conseils de ces, ces analystes eh bien vous avez, vous avez certainement perdu de l'argent parce que vous avez tradé à la baisse alors qu'il fallait trader à l'achat. Donc soyez très prudent euh, avec cela, soyez très prudent avec ce que disent certains analystes parce que ça ne va pas vous aider dans votre trading. Vous savez que les indicateurs même sur les, sur vos graphiques vous indiquent ce que si, qui, ce qui s'est passé mais ils ne vous indiquent pas ce qui va se passer, ce n'est pas une boule de cristal. Il y a certains indicateurs qui vont vous aider euh, à envisager ce qui peut se passer dans la journée mais il faut être très prudent et c'est pour ça que vous avez tout intérêt non pas à trader à long terme mais à trader à court terme, euh, quelques minutes, quelques heures maximum et à utiliser des outils comme ceux que je vous conseille dans mes formations comme euh, le scalping et le market profile qui vont vous permettre réellement de prendre des bonnes décisions mais au jour le jour et pas en envisageant ce qui va se passer dans deux jours, trois jours, une semaine parce que là vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Donc le but j'imagine pour vous qui, êtes, euh, qui investissez de l'argent, votre argent donc en bourse c'est de gagner. Et bien pour cela vous devez vraiment trader au jour le jour et tous les matins regarder les indications que certains outils vont vous donner et comme ça vous allez pouvoir euh, trader de manière efficace. J'ai déjà souvent demandé à, à, des, à des personnes donc qui me contactaient, euh, des futurs étudiants ou même des étudiants qui me disaient « ah je, je suis des analystes etc. » Alors c'est rassurant bien sûr lorsqu'on s'imagine que ces gens sont plus compétents que vous euh, de se dire bah, « je vais écouter ce qu'ils disent ». Mais je demande souvent à ces personnes-là, est-ce que vous avez déjà fait le calcul, les statistiques, des conseils euh, qu'ils vous ont donnés, est-ce que ça vous a réellement euh, permis de gagner et en réalité non personne ne fait ce calcul. C'est rassurant d'avoir entre guillemets un gourou ou un analyste, un pseudo-analyste qui vous fait des prévisions comme ça vous vous dites bon je vais suivre ses conseils, il sait plus que moi donc ça va réellement m'aider. Mais en réalité c'est très rarement le cas, la plupart des analystes sont des très mauvais traders donc si vous suivez leurs conseils et eh bien vous n'allez pas gagner en bourse. Donc ce que vous devez faire c'est suivre votre intuition, suivre les outils que vous utilisez, apprendre une méthode réellement efficace que vous utilisez au jour le jour et en fonction des indications que votre méthode vous donne vous prenez vos décisions, vous assumez vos décisions avec bien sûr un risque calculé et à ce moment-là vous aurez réellement des bons résultats. Si on fait une analyse du DAX, on a ici devant nous le DAX et bien ça fait deux jours que Poutine a envahi l'Ukraine et ça fait deux jours que le marché monte. Incroyable n'est-ce pas Donc regardez ici, Donc qu'est-ce qu'on a ici Eh bien on voit une, le marché a chuté très fort ici et puis on a une forte mèche ici qui nous donne euh, donc une indication qu'on a une, euh, une très grosse poussée des acheteurs. Et la journée suivante donc la journée d'aujourd'hui on a continué cette, euh, cet achat donc une, une grosse partie donc euh, des, des acheteurs qui ont fait que le marché monte euh, fort euh, depuis hier. Donc si on va ici sur le 30 minutes vous voyez on a vraiment euh, une forte hausse depuis deux jours. Donc si vous aviez suivi les analyses, si vous aviez tradé à la baisse et eh bien vous auriez perdu de l'argent durant ces deux jours alors qu'il fallait acheter. Donc c'est très important de faire euh, le bon choix, de même euh, ils, ils annoncent, les analystes annoncent que le pétrole arrive à monter énormément, bon c'est sûr qu'il a monté mais ce n'est pas, pas depuis deux jours qu'il monte, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Là on a une baisse du pétrole de 100 à 90 euros donc depuis une semaine vous voyez quand même euh, l'évolution euh, du, du pétrole et c'est pareil pour euh, d'autres euh, valeurs. Si on va voir sur euh, le Nasdaq et eh bien euh, on, on va avoir euh, la même chose donc les marchés euh, évoluent à la hausse ou à la baisse mais euh, vous voyez le Nasdaq il n'est pas du tout euh, euh, en, train, en train de baisser maintenant, il a baissé je suis d'accord il a baissé mais là on est de nouveau en hausse. Donc si vous qui tradez à court terme suivez, euh, ne suivez pas ça au jour le jour, ben vous allez perdre de l'argent. Donc si vous voulez gagner de l'argent il faut utiliser les outils qui vont vous permettre euh, de gagner, de profiter donc de la hausse des marchés. Pour ça si on regarde par exemple ici le market profile et eh bien qu'est-ce qu'on voit On voit ici que le marché a ouvert hier à ce niveau-là et puis qu'il est monté. Et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui Il a ouvert ici, il est monté. Certes il, il avait chuté dans le courant de la semaine mais ces deux journées maintenant il fallait être absolument haussier. Donc si on, si on ouvre ici avec le market profile et eh bien on voit très bien donc ici la première heure donc d'ouverture du marché, le marché est monté puis il est redescendu et puis il est remonté encore et il a clôturé euh, ici. Et aujourd'hui de nouveau il a ouvert ici et il est en train de clôturer à ce niveau-là. Donc ces outils-là vont vraiment vous aider à gagner de l'argent alors que suivre les indications des analystes ça ne va pas vous aider du tout. Vous devez vraiment apprendre des méthodes qui vont vous servir à gagner de l'argent au jour le jour. Vous voyez l'avantage du market profile c'est que vous avez vraiment chaque journée qui est séparée et qui vous permet donc de faire une analyse dès le début de la journée donc une fois que ce mouvement-là est passé vous voyez que le premier mouvement est, est haussier ensuite vous avez une stagnation et puis une baisse et on redescend ici et ça, ça chute ici. Après lorsque vous avez un gap très important comme ceci et eh bien vous voyez que le marché ouvre ici vous devez trader en fonction donc des informations que vous avez là, que vous utilisez à, que, que vous donnez donc ces outils là, et ça vous permettra donc de gagner au jour le jour, mais pas faire des prévisions à long terme parce que ce n'est pas possible. Il peut y avoir la guerre, il peut y avoir n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Vous devez utiliser les outils qui vous permettent de gagner au jour le jour et trader à court terme. Donc aucun outil ou euh, aucun analyste ne peut vous dire ce qui va se passer dans deux jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Alors c'est leur business de gagner de l'argent comme ça. Et puis si ça ne se produit pas, ils vont vous trouver les, les excuses euh, pour dire que leur prévision n'était pas bonne. Donc c'est un business pour, pour eux mais ça ne va pas vous aider à trader. Vous devez vraiment apprendre des outils, euh, utiliser des outils comme le market profile ou d'autres... Euh, d'autres outils qui vous permettent de faire une analyse à court terme et trader à court terme en prenant un risque bien calculé et en prenant vos gains au fur et à mesure. Parce que lorsque le marché monte comme ça, donc après une heure donc euh, il arrive ici, ben, il ne faut pas laisser votre position ouverte, il faut prendre des bénéfices et profiter à ce moment-là de la baisse du marché pour reprendre des bénéfices, reprendre un trade à la baisse. Lorsqu'il vous indique donc c'est le moment de prendre un, un trade à la baisse donc les outils comme cela vous permettent de voir ça et puis après reprendre un trade à la hausse et reprendre des bénéfices donc plusieurs fois dans la journée vous allez pouvoir prendre des trades prendre des bénéfices mais si vous attendez euh, des semaines ben vous allez perdre énormément d'argent énormément d'opportunités donc c'est clair que c'est le trading à court terme, le scalping ou même des, des opérations qui durent quelques minutes, quelques heures qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Mais si vous ouvrez en début de journée et que vous fermez en fin de journée euh, ça n'a pas de sens, vous allez perdre de l'argent et encore plus si vous écoutez euh, un analyste et que vous prenez une décision le jour suivant en fonction de ce qu'il vous a dit la veille Eh bien euh, vous n'arriverez jamais à gagner en bourse de cette manière-là. Donc Rappelez-vous ceci, la seule manière de gagner de l'argent en bourse c'est de faire du, du court terme et à ce moment-là au jour le jour donc vous tradez, vous pouvez même trader une heure, deux heures peu importe mais vous vous fixez une marge de perte et une marge de gain et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler et avoir des, des bons résultats quotidiennement. Donc Utiliser des outils comme ceux que, que je vous enseigne donc dans mes formations. Mes étudiants ont souvent des résultats très rapidement. J'ai souvent des, des remerciements, j'en ai encore eu euh, cette semaine, donc d'étudiants qui me disent que réellement mes méthodes euh, les ont aidés. Moi, ça fait 14 ans que je fais de la bourse, j'ai suivi beaucoup de formations euh, de personnes qui prétendaient être des bons traders et qui, qui, ont, qui finalement euh, ne le sont pas, qui sont devenus des analystes, euh, des analystes euh, je dirais charlatans. Euh, ça ne sert absolument à rien euh, de suivre leurs conseils, vous devez vous apprendre des méthodes vraiment efficaces et ça ne sert à rien d'écouter ces gens qui vous expliquent ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé il euh, y, a, y a quelques jours qui font des analyses comme ça. Non ce qu'il faut c'est arriver à avoir des outils qui vous permettent de voir ce qui va se passer probablement dans les minutes qui suivent. Mais moi je ne fais pas de prévision sur ce qui va se passer dans, dans 4 heures ou, ou dans 8 heures ou même encore moins le lendemain. Ce n'est pas possible de travailler comme ça, ce n'est pas possible d'avoir des, des bons résultats comme cela. C'est de la poudre aux yeux, c'est vendre, euh, vendre des choses qui qui ne vous aideront pas du tout. Donc soyez bien prudent dans, dans votre choix donc, euh, de conseils, qui suivre. Je vois des, donc des, des, des analystes comme ça qui ont des dizaines de milliers de, de vues de leurs vidéos, donc des gens qui, qui, qui écoutent ça et qui pensent que ça va les aider à gagner de l'argent en bourse. Mais au final euh, essayez vous-même, vous verrez que ça ne vous aidera pas du tout. Ce qui importe c'est d'apprendre des méthodes avec des outils qui vous permettent de trader à court terme. Ça fait 14 ans que je fais cela, que j'ai suivi pas mal de formations. J'ai d'abord essayé euh, également de trader à long terme, euh, je me levais la nuit pour, euh, pour voir où étaient mes positions, je ne dormais pas bien. Ça sert absolument à rien donc trader quelques minutes ou quelques heures dans la journée. Si vous avez euh, atteint votre niveau de perte et eh bien vous coupez. Et si vous avez atteint votre niveau de gain, ben vous coupez aussi parce que vous risquez de reperdre plus tard dans la journée. Donc croyez-moi, euh, faites-en l'expérience et euh, écoutez les traders qui tradent tous les jours et qui vous diront euh, la même chose que moi. Euh, donc ce sont des outils comme ça comme le scalping, du trading à court terme, de, le market profile qui vont vous permettre euh, de trader et d'avoir réellement des résultats quotidiennement positif. Mais vous voyez que même la guerre en Ukraine et eh bien ça ne, ça ne provoque pas une chute catastrophique des marchés puisqu'on a deux jours là où le marché monte et que si vous n'avez pas tradé à la hausse et eh bien vous avez perdu de l'argent. Donc qu'est-ce qui va se passer demain Est-ce que la guerre va Provoquer une chute plus importante encore peut-être. Mais moi je ne, je ne fais pas de prévision à long terme, je ne fais pas de prévision à 2 à jours, à 3 jours, à une semaine. Peut-être que le marché va baisser mais vous savez qu'avec les méthodes de trading efficaces vous pouvez gagner de l'argent même quand les marchés baissent. Donc il faut pouvoir suivre le marché que ce soit à la hausse ou à la baisse mais à court terme. Vous voyez comme moi, donc euh, c'est bien clair ici, ça fait deux jours qu'on a, qu a une hausse. Le CAC 40 s'est repris également. Donc il n'y a absolument aucun problème pour, euh, pour trader à court terme. Mais si vous tradez à, à long terme, vous voyez ici, donc sur un jour vous avez le CAC 40, donc vous avez une remontée. Donc si vous avez paniqué, si vous avez suivi les analystes, qui vous disait que, que c'était la, la fin du monde, et eh bien, euh, vous avez perdu de l'argent, alors qu'on a, vous voyez ici, un 94%, un, un, un 94% de hausse. Donc, même chose sur le DAX. Donc, les marchés euh, ne paniquent pas du tout. Euh, C'est vraiment une réalité quotidienne euh, qu'il faut suivre. Et la guerre en Ukraine euh, n'est pas forcément une catastrophe sur les marchés financiers. Donc, soyez prudents, faites bien attention à ça. Euh, ne vous laissez pas abuser par euh, certains analystes donc il est important vous euh, de bien gérer votre argent, ne suivez pas trop de conseils comme ça, suivez plutôt des conseils d'apprendre une méthode efficace qui vous permettra réellement de gagner de l'argent sur les marchés et de faire fructifier votre capital. Voilà j'espère que vous appréciez euh, mes conseils, en tout cas c'est du vécu, vous voyez devant moi, euh, devant, devant vous ici avec cet écran, euh, ce qui se passe réellement au jour le jour. Donc on a deux jours de hausse malgré euh, l'attaque euh, de la Russie sur l'Ukraine et que ça n'a pas affecté négativement les marchés, ni le CAC 40 ni, ni le DAX. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce vers le haut si vous appréciez euh, mes analyses et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt ah, et n'oubliez pas, allez voir sur mes vidéos, sur ma formation, donc se former au trading. Euh, vous verrez les, les conseils que je peux vous donner euh, grâce à mes formations. À bientôt. Au revoir.